Gère. Donc, le gouvernement il a lancé une étude concernant l'élaboration de la cartographie des risques pour comprendre un peu les, la vulnérabilité actuelle de la gestion des marchés publics face euh, à des risques de corruption, des, des pratiques illicites, des pratiques frauduleuses. Euh, donc, généralement, toutes les pratiques contraires à, à l'éthique. Donc, il fallait identifier ces risques, les les évaluer par rapport à leur fréquence, par rapport à leur impact, leur gravité, et puis penser à mettre en place les actions euh, soit préventives, soit des actions de maîtrise euh, qui permettront de contrecarrer tous les risques qui ont été identifiés ou au moins les risques les, les plus graves et qui empêchent l'atteinte des objectifs en matière de gestion des marchés publics. Là, pour les... Pour ceux qui ne sont pas imprégnés de cette culture de management des risques, lorsqu'on parle d'une cartographie des risques, c'est un, une photographie des risques à un instant T. Le risque, il est défini comme étant euh, tout événement, euh, action ou inaction, susceptible d'atterrer l'atteinte des objectifs. Et puis, il faut euh, chaque fois mettre à jour cette cartographie. Donc, on a une photographie, un univers de risques un instant T. Euh, et puis, euh, chaque fois, il y a un événement nouveau, donc il faut actualiser, mettre à jour euh, la cartographie. Concernant la cartographie des risques de marchés publics, là, dans un premier temps, on va travailler surtout sur les plans d'action de maîtrise. Et euh, prochainement, on peut euh, lancer les ateliers euh, pour mettre à jour euh, cette cartographie, euh, connaissant euh, la particularité euh, des acheteurs publics relevant du ministère. Donc, il y a besoin d'actualiser cette cartographie, surtout s'il y a des faits ou des événements nouveaux. Mais dans un premier temps, donc je le répète, on va juste travailler sur les plans d'action. Ça serait notre premier objectif. Et petit à petit, on va élargir la, la sphère pour intégrer d'autres composantes, euh, notamment cette mise à jour de la cartographie qui nécessite des approches donc ascendantes, descendantes, euh, des ateliers de travail, et pour répondre même ce plan d'action, l'adapter, parce que généralement c'est une étude, donc c'est une étude générique, même les actions sont d'ordre général, donc il y a besoin de les décliner en, en actions opérationnelles euh, et les adapter en fonction du contexte de, de chaque intervenant, de chaque acteur ou bien acheteur public. Donc je vous propose le plan suivant, d'abord on va commencer par une petite introduction, les objectifs de cette étude le périmètre de l'étude, l'approche méthodologique qui a été adoptée euh, par un cabinet d'audit externe, et puis les principaux résultats de l'étude avec la démarche de mise en œuvre des plans d'action. Donc, je vous propose de, de s'organiser. Déjà, Donc, j'ai réparti les, le contenu de, de ces séances de travail en deux, en deux, en deux blocs. Donc là, aujourd'hui, on va travailler surtout sur le contenu de l'étude pour comprendre euh, cette cartographie, le contenu et puis voir le plan d'action. Et dans un second temps, on va travailler sur le schéma organisationnel au niveau du ministère de l'Intérieur et la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, on va travailler sur le canevas à renseigner. Et puis, qu'est-ce qui est demandé des correspondants risques de, euh, de chaque euh, acheteur public donc, on va détailler les attributions des, ou bien la mission de, de ces correspondants et les relations avec le référent risque. On va comprendre tout ça. Donc, je vais détailler d'abord euh, dans cette présentation le rôle du référent risque au niveau de chaque département ministériel. Et puis, il y a besoin de travailler en coordination et en concertation parfaite avec les correspondants risques pour remonter euh, l'information et les reporting concernant la mise en place des actions. Là également, il y a un, un rôle à jouer par vous-même, c'est de vulgariser et d'essayer de, de passer cette culture risque à l'ensemble ou bien au relais des préfectures et, et provinces pour pouvoir remonter l'information et puis la consolider au niveau régional. Donc, comme petite introduction, euh, là, est, il est toujours utile de, de rappeler l'importance stratégique des achats publics et du rôle déterminant dans l'activité économique au, au niveau national. Et, euh, donc, les achats publics, ça représente environ 15 à 18 du PIB. C'est un levier important pour développer l'économie et, et aussi le développement social de chaque pays. Euh, ça reste une référence pour apprécier également l'efficacité des actions euh, des institutions dans le cadre de la promotion des principes de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et également la régulation économique. Et il contribue à développer le système euh, économique pour le rendre plus ouvert à la libre concurrence. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs euh, enjeux politiques, économiques, moraux. Euh, je rappelle également que plus, certains secteurs euh, économiques réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires grâce aux achats publics. Euh, donc, environ 70% du chiffre d'affaires euh, dans le secteur BTP, bâtiment de travaux publics, et même plus, donc 80%, du chiffre d'affaires, euh, il est réalisé dans le secteur de l'ingénierie. Donc il y a toujours des vulnérabilités, des risques euh, que la gestion des marché publics essaye euh, de combler, notamment ceux liés au phénomène de la corruption. D'ailleurs, cette étude euh, rentre dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il y a également une multitude des acteurs, des parties prenantes intervenant dans le processus, donc des organes de contrôle, des organes de gouvernance, des acheteurs publics. Là, donc, il y a plusieurs niveaux de gestion. Et malgré la dynamique, les réformes successives du cadre réglementaire sont les marchés publics et l'effort aussi de dématérialisation de, de la commande publique il y a toujours un problème, on voit toujours qu'il y a des risques liés à la mauvaise application des dispositions juridiques et aux pratiques contre qui se développent. Donc, on passe aux objectifs de, de cette étude. Donc, on a trois objectifs qui ont été définis pour la réalisation de cette étude. Premièrement, identifier et évaluer les principaux risques inhérents au processus de gestion. Euh, deuxième objectif qui a, a été assigné à cette étude, c'est de proposer des plans d'action pour la prise en charge des risques identifiés et puis renforcer euh, l'engagement des acteurs impliqués dans la gestion des marchés publics euh, à tous les niveaux dans une démarche de maîtrise des risques, c'est-à-dire mettre en place des plans d'action qui permettront de maîtriser euh, tous les risques euh, qui ont été identifiés. On passera au périmètre, donc le, le périmètre. Là donc on a une couverture fonctionnelle et des, plusieurs parties prenantes qui sont impliquées. La couverture fonctionnelle, ça concerne tous les processus de gestion des marchés, en allant de la préparation jusqu'au contrôle a posteriori. Donc, on a la préparation, le lancement, la passation, l'exécution, le paiement des, des, des, des dépenses ou bien les, des, des prestations réalisées et puis la phase de contrôle a posteriori. Les parties impliquées, généralement, c'est tous les acteurs qui ont euh, une, euh, qui contribuent de près ou de loin à euh, la gestion ou bien à l'animation de ce circuit des marchés publics. On a donc d'une part les acheteurs publics, qui sont les ordonnateurs, et puis les comptables, les organes de contrôle. Euh, la LIGAT, euh, il a participé aussi euh, aux ateliers concernant les organes de contrôle. Il y avait également la Cour des comptes et l'IGF et euh, la DEPP ainsi que la TGR. Pour les organes de gouvernance, donc, il y avait trois euh, principaux intervenants. Donc Il y a euh, le conseil de la concurrence, il y a également donc, le, le, la commission nationale de la commande publique et puis l'instance nationale, nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Là, c'est les trois principaux acteurs concernant les organes de gouvernance. Il y avait également la participation des bailleurs de fonds, des entreprises du secteur privé et également l'Ordre national des architectes. Concernant la méthodologie qui a été adoptée pour cette étude, donc il y avait trois phases. Donc, la méthodologie, ça concerne d'abord la phase euh, lancement de l'étude avec un diagnostic de l'existant. Là, il y avait 17 ateliers qui ont été organisés au niveau des de services de la TGR. Et la deuxième phase qui était dédiée à l'élaboration de la cartographie des risques. Là également, il y avait la participation. Euh, C'était un échantillon. Donc, euh, pour les collectivités territoriales, Donc on, ils ont pris une région, un conseil provincial, et puis une commune urbaine, une commune, euh, euh, il y avait la commune de, de Rabat et une commune rurale également, une collectivité territoriale de Mersel si je me rappelle bien. Donc, il y avait la participation également de quelques collectivités territoriales. Euh, troisième phase, c'est l'élaboration du plan d'action de traitement. Là, donc, on a fait un diagnostic pour relever les points forts et les points faibles. Et puis, ces problématiques ont été étudiées pour relever les principaux risques. C'est ça, donc, la démarche. On a, il y avait une évaluation de ces risques selon l'impact et la probabilité, la fréquence d'apparition. Et pour les risques les plus graves ou bien les risques majeurs, il y avait l'élaboration des plans d'action euh, là ça, ça rappelle euh, donc les processus de management des risques donc identification, évaluation et traitement de risque. Pour le traitement donc il y a plusieurs façons euh, soit d'accepter le risque selon le seuil de tolérance euh, retenue dans la politique de gestion des risques soit de refuser un risque ou bien le transférer c'est à dire partager le risque avec d'autres partenaires mais dans ce cas il y a la maîtrise de risque euh, donc c'est le cas c'est l'élaboration des plans d'action. C'est un dispositif de contrôle interne à mettre en place pour traiter les risques qui ont été identifiés. Donc, diapo suivante, on a une série d'acheteurs publics qui ont participé à cette étude, donc le ministère de l'économie des Finances, de l'Équipement, de la Santé. Euh, ministère de la Culture, du Commerce Industrie, de l'Éducation nationale, euh, il y avait des établissements publics, l'ONCF, l'ONU, l'AREF, de RAPA, euh, l'Université Mohamed V, et puis euh, la Direction Générale des Collectivités Territoriales et quatre collectivités euh, qui ont été choisies comme échantillons. Pour les organes de contrôle, c'est la Cour des comptes, l'IGF, l'IGAT, la TG, la DPP, et puis les organes de gouvernance, les cités tout à l'heure, et le secteur privé et les bailleurs de fonds. Euh, donc, il y avait la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont participé à la réalisation de cette étude. Diapositive suivante, là, l'étude a retenu euh, les quatre euh, types de risques définis par le COSO2. Euh, donc il y avait les risques stratégiques, les risques de conformité, les risques financiers. Et puis, les risques opérationnels liés à l'exécution, le suivi, du système d'information, euh, l'éthique et les ressources humaines. Concernant les risques de conformité, c'est les risques juridiques euh, liés à, à la mauvaise ou l'inapplicabilité de certaines dispositions juridiques. Concernant les risques stratégiques, c'est les risques qui concernent le volet planification, pilotage, audit, euh, les risques financiers, c'est surtout lié au reporting financier, donc concernant le budget, les, les, les pertes financières et l'information, la fiabilité de l'information financière. Donc, concernant les modalités d'évaluation, il y avait cinq niveaux de priorité qui ont été retenus, selon la cotation. La cotation est faite par, par des experts, entre parenthèses, donc, il y avait des ateliers de travail euh, qui ont été organisés. Là également, euh, les organes de contrôle ils ont participé pour voir quelle est l'ampleur des problèmes. Et selon l'impact et la fréquence de, de ces risques, on, on les classe soit dans la zone verte, soit dans la, la zone rouge. Donc, un risque qui est très fréquent avec une occurrence forte, avec des, la possibilité de survenance durant l'exercice. Là, je vais vous présenter les principaux résultats de l'étude. Euh, donc, pour être au courant, donc on ne pourra pas directement passer à la mise en œuvre de, du schéma sans comprendre le contenu, la cartographie, le plan d'action. C'est pour ça qu'on a organisé deux séances de travail. Euh, donc, au moins d'abord connaître le contenu de l'étude, le contexte, les objectifs et puis les risques qui ont été identifiés. Comment on a passé des risques à la mise en place des plans d'action Et à vous de, de jouer le rôle de, de participer à la mise en œuvre de, de ces actions. Là, il y a des objectifs très ambitieux, comme vous allez le voir. Des actions facilement mises en œuvre, d'autres qui demandent beaucoup plus de temps ou bien d'être planifiées dans le temps. Donc, on verra ensemble l'ensemble des actions et je serai là pour vous aider, vous accompagner dans la mise en place également de ces actions au niveau de chaque acheteur public pour atteindre l'objectif recherché euh, par, euh, par cette étude. Donc, au total, il y a 37 risques identifiés. Un seul risque critique classé euh, dans la zone rouge, la plupart, c'est des risques importants, insuffisamment maîtrisés, Là, c'est les risques qu'on voit dans la partie orange, euh, les risques bien maîtrisés, donc très peu de risques bien maîtrisés, euh, il y a quatre risques seulement, et puis deux risques importants bien maîtrisés. On verra dans la diapo suivante, donc quels sont ces risques. Là, les principaux euh, risques sont classés dans la zone orange, là ça représente les risques importants mais insuffisamment maîtrisés. Ça représente environ les, les trois quarts des risques qui ont été identifiés. Donc, l'étude a retenu 28 risques prioritaires. Et comment se répartissent ces risques par priorité Là, ça, Donc, la zone orange, j'en a dit que ça représente les, les trois quarts. Concernant la typologie des risques, donc la, la répartition des risques par typologie, il y a une dominance des risques opérationnels, donc plus que la moitié des risques qui ont été identifiés. C'est des risques opérationnels. Les risques stratégiques, euh, ils représentent 35% du total. Très peu de risques de conformité. Pourquoi Parce que l'objectif qui a été recherché, c'est de dépasser la sécurisation, euh, l'approche euh, de sécurisation juridique pour euh, intégrer les dimensions de la performance. Donc on peut être conforme à la réglementation, mais également il faut chercher l'excellence, il faut chercher euh, d'être performant dans les achats réalisés. Euh, là, ça suppose euh, de mettre en place des documents de planification, politique d'achat, décliner cette politique, euh, forme d'action. Euh, ou bien des plans d'action opérationnels, euh, avoir euh, des tableaux de bord de gestion euh, des achats, c'est-à-dire mettre en place les indicateurs de performance pertinents qui permettent d'améliorer euh, la performance, les intégrer dans des tableaux de bord et également avoir un système d'information des achats qui est fiable et toujours avoir une articulation entre euh, les, la politique d'achat, entre le plan d'action et... Euh, les, les composantes budgétaires. Donc, avoir une articulation euh, politique achat et budget. Donc, je passe au, à la liste euh, des risques. Juste pour répartir les risques par rapport au euh, processus, vous voyez que la préparation, ça représente 35% euh, des risques et puis les risques euh, transverses, 13% des risques de contrôle euh, qui relèvent du contrôle a posteriori environ 14% mais les plus dominants c'est les risques liés à la préparation euh, la préparation des appels d'offres donc on passe au Directement aux liste des, des risques qui ont été identifiés pour comprendre ces risques. Le premier, c'est l'insuffisance dans la professionnalisation du métier d'acheteur public. Là, il a été évalué comme un risque critique à maîtriser. L'insuffisance dans l'accès à l'information aux données agrégées relatives au marché public. Une entrave à la concurrence et libre accès au marché public. Vous voyez que les risques, ce sont un peu d'ordre général. Donc, il y avait une agrégation des risques. C'est pour ça qu'on peut avoir une centaine de risques, mais pour les besoins de l'étude, il y avait une agrégation donc des risques un peu génériques. C'est pour ça qu'ils qu ont retenu à la fin donc juste 35 risques. Les autres risques, c'est l'insuffisance dans la capacité de gestion des acteurs, des acheteurs publics. Euh, intervenant dans le processus. L'insuffisance des systèmes d'information dédiés, euh, si système euh, dédiés à la gestion des marchés publics. Là, si on exclut le système d'information relatif à la dépense J, donc il n'y a pas d'autre système d'information dédié à la gestion des marchés. Il y a également l'insuffisance dans le dispositif de traitement des réclamations émises par le soumissionnaire. C'est vrai que la réglementation y prévoit, des dispositions relatives au traitement des réclamations émises par les, les différents concurrents, mais euh, l'étude l'a noté une insuffisance dans le dispositif mis en place par les acheteurs publics. La corruption tout au long du processus, de, selon les déclarations de, de certains parties prenantes, selon des études confirmées, euh, il y a toujours donc des cas de corruption et les marchés publics euh, normalement c'est une référence pour apprécier l'efficacité dans la lutte contre la corruption et la promotion des principes de bonne gouvernance. Un autre risque, c'est l'insuffisance dans la performance de la gestion des marchés publics. Là, vous allez voir qu'il y a plusieurs actions qui relèvent de la performance de la gestion des marchés publics. Donc, il y a du travail à faire de la part des acheteurs publics pour d'abord identifier et définir les indicateurs de performance, suivre euh, ces indicateurs tout le long de l'année, peut-être euh, fixer des valeurs cibles et euh, voir la valeur de référence et mesurer l'évolution, mesurer le degré d'atteinte de, des objectifs. Est-ce qu'on s'approche euh, de, euh, de ces valeurs, euh, normalement de ces valeurs cibles ou non et mettre en place des tableaux de bord, mettre en place des systèmes d'information dédiés euh, à l'achat public. Là, c'est des objectifs ambitieux qui peuvent être euh, envisageables dans le moyen terme. D'autres risques identifiés, on a la formulation inadéquate des besoins en achat, la formulation des spécifications techniques, l'insuffisance dans l'estimation des coûts. Euh, donc, des fois, si on arrive à à des offres normalement basses ou bien une, une un appel d'offres infructueux suite à des offres excessives. Peut-être c'est la qualité de l'estimation qui est mise mis en jeu. Donc, il y a besoin de travailler, d'améliorer la qualité de l'estimation des coûts. Ça suppose euh, déjà il y a un chantier qui a été lancé par la, la TGR. C'est parmi les actions euh, qui ont été retenues par l'étude, c'est avoir un référentiel de prix. Là, c'est la TGR qui est chargée de ce chantier. L'inadéquation des besoins en projet exprimé avec la vision stratégique. Une programmation, inopportune des dépenses. Un retard dans l'expression des besoins en achat. Et puis, un autre risque qui relève de la mise en œuvre du programme prévisionnel. Donc, on ne respecte pas les délais réglementaires qui sont prévus par le décret des marchés publics. Donc, il y a un retard dans la mise en œuvre et... La publication des fois du programme prévisionnel des marchés publics. Euh, D'autres risques qui ont été identifiés concernant la phase préparation, donc l'exhaustivité du programme prévisionnel, le fractionnement des dépenses, euh, c'est-à-dire le recours à des, des bons de commandes euh, au lieu des fois de passer aussi des marchés. Le recours injustifié aux procédures non concurrentielles, euh, des, donc des marchés négociés, des appels d'offres restreints, mais non justifiés, c'est-à-dire on n'a pas réuni les conditions nécessaires prévues par la réglementation en vigueur. Des retards dans l'élaboration du projet de, euh, de programme prévisionnel des marchés, le rejet des demandes d'achat euh, de la part des entités euh, euh, demand euh, demandeuses, euh, donc le service prescripteur. Donc, des fois, on ne répond pas à toutes les demandes d'achat euh, qui remontent euh, de certaines entités. L'engagement des dépenses non pertinentes, ça, ça touche un peu l'opportunité de la dépense. D'autres euh, risques, donc le risque 22, c'est l'insuffisance dans la réalisation de l'étude préalable des dossiers d'appel d'offres, l'attribution d'un marché à des prestataires non qualifiés, Là, on se retrouve des fois avec euh, donc, euh, des entreprises défaillantes. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des insuffisances dans la réalisation ou bien dans l'élaboration des règlements de la consultation. Donc, on n'a pas bien défini les qualifications requises. Donc, on se retrouve des fois avec des prestataires non qualifiés pour exécuter la prestation euh, et des problèmes lors de l'exécution. Il y a également un risque de connivence entre les membres de la commission d'appel d'offres. Et certains concurrents, là, ça, ça touche un peu donc, les pratiques frauduleuses, illicites, et des pratiques contraires à l'éthique, l'annulation injustifiée des marché, l'insuffisance dans l'accès à l'information de la part des concurrents, et puis les erreurs de jugement lors de l'attribution d'un marché avec la mise à l'écart de certains concurrents à tort. Risque 28, le non-respect des clauses contractuelles euh, des marchés en termes de délai de qualité de service, des modalités d'intervention, des retards dans la notification des ordres de service, c'est-à-dire la non-conformité, le non-respect des délais prévus pour la réglementation, les insuffisances dans les opérations de contrôle et de suivi. Là, il y a également un rôle à jouer par Ligat, c'est de programmer également des audits de la performance, pas uniquement des audits de, de conformité, voire le les écarts par rapport à l'application euh, des textes juridiques, mais également euh, voir est-ce qu est que les acheteurs publics réalisent euh, des prestations et des achats performants. Là, ça suppose donc de mettre en place une grille euh, d'évaluation, voir quels sont les critères pour apprécier la performance. Et là, c'est envisageable donc, pour programmer, donc, pour que les audits de marché ne soit pas uniquement concentré sur la conformité juridique, mais également voir est-ce qu'il y a des outils de contrôle interne, il y a une démarche de la performance mise en place, il y a des tableaux de bord de suivi, il y a des, des plans d'action euh, mis en œuvre, et puis est-ce qu'il y a donc des systèmes d'information, une articulation avec les demandes d'achat et le budget, tout ça, ça rentre dans le champ de la performance la connivence entre les prestataires et les gestionnaires en charge du suivi, et puis les erreurs de liquidation, euh, soit une mauvaise, euh, un mauvais calcul des pénalités de retard, ou bien des erreurs au niveau de, du calcul de la note euh, concernant la révision des prix, ou bien donc des, dans les, les décomptes, dans la liquidation. Euh, donc il y a des, des fois peut-être des erreurs qui passent. Euh, ça a été classé comme euh, maîtrisé. Donc, chiffre de priorité 3, c'est-à-dire il est bien maîtrisé par les acheteurs publics. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un contrôle de validité qui est exercé par les, les comptables. Donc, il y a des mesures de contrôle interne qui sont mises en place. Donc, ça a été comme. Bon. concernant les risques liés au contrôle a posteriori, donc les risques 34. Il y a une dilution de responsabilité en termes de règlement. Euh, donc l'étude également a relevé le paiement des prestations réalisées non, euh, en partie, c'est-à-dire une réalisation partielle, ou, ou bien le paiements des prestations non réalisées, là c'est la fraude, euh, ou bien réglé en double. Euh, c'est bien maîtrisé, donc c'est comme une évaluation, ça a été classé comme un risque bien maîtrisé, pourquoi Parce qu'il y a des contrôles au niveau de l'acheteur public, au niveau de l'organe de service ordonnateur et également des contrôles exercés par le, le comptable public. La non-détection par les organes de contrôle des non-conformités au niveau des dossiers du de marché. Là également, c'est une zone de surveillance, c'est-à-dire mettre en place un système de veille pour empêcher le risque de, de se réaliser. Donc, il y a juste besoin de surveiller ce risque. C'est le niveau de priorité 5. Donc, c'est un risque qui est très faible. La non-détection de pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire une entente entre concurrents en abus de position dominante. Là, c'est un risque qui est fort et insuffisamment maîtrisé. Vous voyez que ça a été classé comme euh, euh, une échelle de priorité 2. Donc, c'est un risque important et insuffisamment maîtrisé. C'est là où il, peut, il y a besoin de mettre des actions pour pouvoir contrecarrer tous ces risques. Vous voyez que les risques sont formulés de façon générique. Donc, on peut, de ce risque, euh, ou bien le décliner en plusieurs euh, risques éventuels. Là, c'est un peu générique, mais c'est juste pour les, les besoins de l'étude pour agréger au maximum, avoir des risques d'ordre transversal et qui concernent tous les acheteurs publics. Là également, donc, dans le plan d'action, on a une action d'ordre général et il y a besoin de l'adapter en fonction du contexte de chaque acheteur public. Quels sont les principaux axes de progrès <coughs> Là, Il y a euh, un axe concernant la gouvernance des marchés publics, la professionnalisation du métier de l'acheteur, le renforcement des capacités de gestion, euh, là, parmi les actions qui sont envisageables, c'est la mise en place euh, d'un plan de formation. Une stratégie de formation pour renforcer les capacités des acheteurs publics, ça suppose euh, d'identifier les besoins en formation d'abord et de programmer les prestations nécessaires euh, pour réaliser ce plan de formation. Et ce qui est demandé également dans les plans d'action, c'est euh, former aussi les acheteurs publics sur des, ces pratiques illicites, des pratiques frauduleuses, cette connivence entre concurrents. Euh, donc il y a besoin d'intégrer des, des formations euh, là-dessus, donc euh, concernant les techniques de vérification, les contrôles, pour éviter ce genre de risque. Parmi les autres axes de progrès qui sont envisageables, la revue et la clarification de certaines dispositions euh, réglementaires, juridiques. Donc, des fois, il y a euh, des interprétations différentes de la part des acheteurs publics. Euh, juste, j'ouvre une parenthèse pour vous informer qu'il y a une étude euh, qui sera lancée concernant l'évaluation euh, du système de passation des marchés publics euh, il y a une évaluation de la qualité de, de ces systèmes qui va débuter euh, janvier prochain et euh, qui est supervisée par la Commission nationale la com de la commande publique. Euh, mm -hmm. Donc, il y avait euh, des formations sur la méthodologie qui sera adoptée. C'est une méthodologie universelle d'évaluation des systèmes de, pa de passation de marché. Donc, si vous avez entendu de les, de la méthodologie MAPS, donc il y a certains, plusieurs pays qui ont passé cette cette évaluation pour voir euh, donc, quels sont les points forts et les points faibles et quest ce qu'il faut revoir dans le dispositif, bien dans l'arsenal juridique euh, du pays. C'est un outil universel pour la promotion et pour mettre en place un système de passation qui est efficace, durable et inclusif à travers euh, euh, plusieurs indicateurs. Donc, il y a des indicateurs et des indicateurs sub subsidiaires donc, un nombre important d'indicateurs qui devraient être renseignés, des fois euh, par des études, par des sondages, par un échantillon, sur le travail sur un échantillon. Et l'IGAT et l'IGF, ils sont chargés du volet contrôle et audit des marchés publics. Donc, ils vont participer à cette évaluation du système de passation des marchés. Autre axe de progrès aussi important, c'est l'orientation des marchés publics vers une logique de résultats et de performance. Donc, dépasser cette vue étroite euh, de se conformer euh, à la réglementation en, en vigueur. Donc, on connaît le souci des acheteurs publics, des ordinateurs, euh, donc, euh, vu qu'il y a un contrôle, euh, plusieurs contrôles qui sont exercés. Euh, donc, le souci de l'acheteur public, c'est toujours se conformer à la loi. Donc, il n'y a pas cette logique performance, cette logique résultat euh, dans l'esprit le, dans des acheteurs publics, mais on devrait normalement euh, mettre en place cette démarche de performance, l'initier au moins euh, au niveau des, des structures d'achat. Il y a poursuivant, donc on a d'autres euh, axes de progrès. Le renforcement de la dimension technologique de la gestion du marché à travers la dynamique de dématérialisation à l'open data. Là, il y a plusieurs chantiers de dématérialisation et c'est cet axe de progrès. Donc, normalement, il devrait être supervisé et mis en œuvre par les services de la TGR, également donc, les services chargés du portail des marchés publics. donc l'ouverture d'une interopérabilité entre les systèmes d'information des différentes parties prenantes. Là, il y a besoin donc, de, de, de compatibilité des fois entre, surtout les systèmes d'information utilisés par les établissements publics, par des collectivités territoriales, par, par les administrations publiques. Donc, il y a besoin d'uniformiser les systèmes, d'avoir cette articulation entre les différents outils. Autre axe de progrès, c'est la consolidation et le renforcement du dispositif de lutte contre la corruption. Prévoir des sanctions, ça rentre dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et puis la veille à l'ancrage des valeurs d'éthique, d'intégrité dans la gestion des marchés. C'est une nécessité et c'est un axe important. Là, on, plusieurs actions qui sont prévues lorsqu'on verra donc, le plan d'action, le contenu du plan d'action. On va faire le lien avec ces axes de progrès, le renforcement de la démarche de conduite de changement et d'accompagnement et d'assistance dans la gestion des marches. La diapositive suivante le concernant donc, la démarche de mise en œuvre des plans d'action. La démarche de mise en œuvre des plans d'action. Là, le, le lancement de la démarche elle a été opéré par les services de la TGR. Euh, la diffusion de la circulaire euh, du 5 mars 2020. Euh, C'est là où il y avait la désignation des référents-risques au niveau de chaque département ministériel. On allait euh, de la circulaire aux différents départements pour information et pour commencer la mise en œuvre, euh, la mise en œuvre des plans d'action. Mais il y avait un retard dans le, le partage des livrables de l'étude, notamment les plans d'action, les, les fiches de contrôle. Euh, permanent donc ils ont retenu neuf risques et qui ont fait objet euh, de, de, de fiches de, de contrôle permanent mais il y a besoin donc d'intégrer d'autres risques et de préparer d'autres fiches de contrôle la consistance des plans d'action là il y a une trentaine d'actions globales c'est là où euh, votre participation votre cont euh, contribution et envisageable, c'est pour la mise en place de ces plans d'action. Là, c'est donc d'un premier temps, mais on verra avant de redire, Inch'Allah, euh, qu'est-ce qui est demandé des de correspondants risques euh, concernant d'abord la mise en place de ces plans d'action et puis quel est le rôle à jouer par les correspondants risques pour actualiser cette cartographie des risques. Donc, c'est pas envisageable cette année, mais euh, même dans le premier trimestre 2022, euh, c'est dans les prochains trimestres, donc de, à partir du deuxième trimestre euh, Inch'Allah, qu'on va essayer de travailler sur la mise à jour de cette cartographie. Une trentaine d'actions envisageables proposées pour maîtriser le risque. Euh, ça relève des, du volet juridique, stratégique, technique, opérationnel, et qui ont été décomposées en 88 actions opérationnelles, euh, qui concerne l'ensemble des parties prenantes. Mais ce qu'on va retenir juste les plans d'action euh, concernant les acheteurs publics Donc, on euh, ne va pas... donc euh, euh, Là, donc je vous citerai quelques actions qui sont envisagées et qui relèvent de, des autres départements, d'autres euh, organes de, de gouvernance. Mais ce qui, ce qui importe pour nous, c'est la dimension acheteur public, donc la dimension de gestion euh, qui concerne les achats publics. On va travailler sur les plans d'action qui concernent uniquement les acheteurs publics. Diapo suivante, donc on voit qu'il y a 36 actions euh, qui sera supervisées par les services de la TGR, 33 actions acheteurs publics pour nous, donc euh, on va travailler sur ces 33 actions. Il y a d'autres actions qui concernent les organes de contrôle, également l'IGAT est concerné par une action concernant les missions d'audit, les missions de contrôle pour également intégrer ces démarches de performance. Les organes de gouvernance, il y a 15 actions, ça concerne donc le conseil de la concurrence, la commission nationale de la commande publique et puis l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, la CGM, il y a également une action euh, qui devrait être réalisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc. Diapo suivante, les passages Dans euh, la démarche, on d'entamer le suivi euh, relevant des administrations publiques dans un premier temps. Donc, on n'a pas intégré les collectivités territoriales et on n'a pas intégré les établissements publics dans un premier temps. Donc, on travaille juste avec euh, les départements. Tu pouvais euh, passer aux acteurs dédiés. Donc, il y a l'unité de projet euh, TGR. Là, c'est le service de gestion des risques. Euh, vu que la TGR euh, donc, il a déjà mis en place un dispositif euh, de contrôle interne, un dispositif de, de gestion des risques qui a atteint sa maturité. Euh, donc, l'unité euh, de, de projet, de gestion de projet, a été euh, euh, retenu ou bien domicilié au niveau de des services de la TGR. L'étude, il a proposé trois scénarios. Donc là, c'est le manager de risque. Donc on l'appelle dans, dans le vocabulaire de management des risques, c'est le manager des risque. Euh, il y avait trois propositions, trois scénarios, soit la commission nationale de la commande publique, <coughs> soit l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, ou bien donc les services de la TGR. Vu que les services de la TGR, ils ont déjà un dispositif de contrôle interne et de gestion de risque mis en place, euh, là, il y avait un diagnostic point fort, point faible, et à la fin, ils ont retenu euh, la TGR, le service de la TGR, comme, euh, comme, une, euh, comme euh, la structure qui sera chargée de la gestion de projets. Il y a également des coordonnateurs risques, mais dans un premier temps, il y a un travail direct avec les services de la TGR. Donc les référents risques, ils travaillent directement avec, euh, les, avec les services de la TGR. Donc pour l'unité chargée de suivi de suivre la mise en œuvre de plans d'action, euh, le rôle, c'est de sensibiliser les parties prenantes au dispositif, communiquer les, les rôles respectifs de chaque intervenant, assurer le suivi de mise en œuvre des plans d'action avec l'ensemble des parties prenantes, assurer la consolidation des reportings et puis planifier les mises à jour de la cartographie. pour suivante, le premier rôle, c'est de piloter le dispositif de gestion des risques à travers la contribution à la définition de cette politique, la définition de la stratégie de gestion des risques conjointement avec les différentes parties prenantes, la mise en œuvre et la mise à jour des méthodologies et outils de gestion des risques, la mise en place et le déploiement des mécanismes de coordination euh, avec les coordonnateurs risques et les référents risques, et l'instauration des systèmes de reporting et de tableaux de bord à fréquence périodique. Donc on aura euh, des canevas périodiques à renseigner. Euh, donc à vous de de s'organiser pour avoir donc des canevas renseignés par les préfectures et provinces. Là, donc, je parle des correspondants risques au niveau des régions. Euh, donc, il y a un système de reporting, donc des canevas renseignés. Vous allez euh, collecter donc, ces informations auprès des différents acheteurs au niveau des préfectures et provinces. Vous allez les consolider et l'envoyer au référent risque. Et puis, le référent risque il fera le même travail de synthèse et de consolidation d'informations. Pour la euh, transférer au manager risque. Diapo suivante concernant l'animation du dispositif de gestion des risques. Là, le rôle à jouer par le manager des risques, c'est s'assurer de l'existence et la mise en œuvre des plans d'action, euh, proposer des actions transverses, coordonner l'utilisation des outils, gérer euh, le référentiel risque, garantir l'homogénéité et la fiabilité du système et consolider tous les risques émanant des référents risques. Là, c'est le deuxième volet euh, concernant la mise à jour de la cartographie des risques. Vous permettez, donc, diapositive suivante, l'animation de l'équipe des référents risques. Donc, diapositive suivante, animation de l'équipe. Là, le rôle qui sera joué par les services de la TGR, c'est assurer la sensibilisation à l'information, assurer le secrétariat des réunions risques. Donc, il y a des réunions qui sont animées par le manager euh, au profit des différents risques. Euh, se réunir avec les référents risques pour vérifier la remontée de l'information, les anomalies. Là, ça concerne le processus de mise à jour de la cartographie des risques. Évaluer, contrôler l'appropriation des risques par les acheteurs publics, assurer une vue juridique et l'impact peut-être donc cette classification, cette cotation va, évo va, va évoluer donc il y a besoin d'actualiser cette cotation décliner avec les référents risques, les normes et les méthodes dans la politique euh, des risques c'est-à-dire euh, décliner les, les méthodes en procédure opérationnelle qui peuvent être facilement mises en œuvre par les acheteurs publics. Autre rôle joué par le manager de c'est s'assurer de la mise en œuvre de ces procédures au niveau des acheteurs publics. Diapo suivant, c'est le rôle des coordonnateurs risques. Là, ils ne sont pas mis en place dans un premier temps, donc on, va, on travaille directement avec les référents risques. C'est l'étude qui a préconisé la mise en place des coordonnateurs risques, c'est-à-dire des personnes désignées pour représenter une catégorie, catégorie d'acteurs. Et assurer l'interface entre les référents risques et le manager risque. Mais dans un premier temps, il y a un travail direct entre le manager des risques et les référents risques, qui vont des différents. Peut-être dans un deuxième temps, euh, euh, ils vont donc mettre en place ces coordonnateurs risques. Un coordonnateur pour les administrations et collectivités territoriales, un autre pour les opérateurs privés, un autre correspondant pour les établissements entreprises publiques. Un coordonnateur risque pour les organes de contrôle, pour l'ensemble euh, des organes de contrôle, et un euh, coordonnateur risque pour les organes de gouvernance. Là donc, c'est pas encore. Ce dispositif n'a pas été opérationnalisé jusqu'à maintenant. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le, le rôle du coordonnateur risque, c'est de veiller au bon fonctionnement du dispositif, consolider l'information émanant des référents risques. Là, dans ce rôle, il est joué directement par le service de gestion des risques. Donc, remonter l'information pour la mise à jour des cartographies. Comme je l'ai je l'ai déjà dit, ce n'est pas envisageable pour euh, le court terme. L'assurance des liens entre l'entité et les référents risques, centraliser et consolider les rapports et les reporting risques, élaborer euh, les résultats d'analyse de ces risques et mettre à jour le dispositif. Et une communication, une promotion de cette culture de risque auprès de différents, euh, bien différentes parties prenantes. Diapo suivante. Euh, toujours donc le ce rôle de, de coordonnateur risque, donc veiller sur le fonctionnement optimal du dispositif, mettre à jour les contrôles, participer à l'animation des ateliers de revue de risque, c'est-à-dire l'actualisation de la cartographie définir le dispositif de contrôle interne et établir les opportunités risques qui seront destinés à la TGR. Le rôle de référent risque, le pour suivante. Le référent risque, il va, il est chargé de planifier avec les responsables de la, mise de, de la mise en œuvre du plan d'action et assurer son suivi au niveau des acheteurs publics. Là, donc je serai chargé de faire ce travail avec vous. Donc, donc de concerter avec vous en tant qu'acheteur euh, public et assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'action euh, envisageables. Veillez au bon fonctionnement du dispositif, consolider traiter l'information avant de l'envoyer au manager risque et voir éventuellement les contrôles qui en découlent. Euh, partager avec l'unité de gestion les données et les informations consolidées. Là, comme je l'ai déjà dit dans un premier temps, juste les canevas de suivi de la mise en œuvre des plans d'action. Donc, on verra vendredi le contenu de ce canevas, les actions et comment vous allez, euh, la méthodologie euh, de travail pour vous faciliter la tâche et pouvoir consolider l'information et aussi avoir une information qui est fiable. <coughs> Pardon. Diapo suivante. Quelles sont euh, les parties prenantes concernées par la mise en place euh, euh, des référents risques? Là, ce seront les interlocuteurs vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la TGR. Euh, les référents risques proposés, il y a deux référents pour les opérateurs privés, la CGM et l'ordre national des architectes. Un référent risque pour les établissements publics, un autre pour les entreprises publiques. Il y a poursuivant six référents risques pour les organes de contrôle, un référent risque euh, représentant la Cour des comptes, un autre pour les GF. Un référent risque pour l'IGAT, euh, donc moi-même, et un référent risque pour les IGM, donc les inspections générales du ministère. Un référent pour l'ADEPP et un autre référent pour la TGR. Il y a également trois référents risques pour les organes de gouvernance. Veuillez diapositive suivante. Donc on a un référent risque concernant le Conseil de la concurrence, un autre référent pour la Commission nationale de la commande publique. Et un référent risque qui représente l'instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption. Là, c'est le, le schéma organisationnel qui est prévu pour euh, mettre en place ces plans d'action et pour réussir ce chantier. Les instances de suivi de risque qui sont prévues, excusez-moi, donc diapositive suivante, concernant l'instance de suivi des risques, euh, là, il y a des réunions qui sont... Euh, organisé par le manager risque, donc c'est le service de gestion des risques au niveau de la TGR, avec euh, les, directement les référents risques. Donc on a assisté à des réunions avec le, le manager risque pour voir comment on peut opérationnaliser et mettre en place ce dispositif. Euh, cette réunion, normalement, il est prévue trimestriellement avec la principale mission de définir les plans d'action de maîtrise identifiés. Là, c'est déjà dans un premier temps, ce plan d'action, il est déjà défini, donc on va essayer juste de l'opérationnaliser, de le mettre, mettre en œuvre, voir également les difficultés, les, les obstacles et, qui empêchent euh, la mise en place de ce plan d'action et s'il y a besoin de revoir certaines actions qui ne sont pas euh, facilement mises en œuvre. Diapo suivante, c'est la réunion avec les, les référents risques. Là également, c'est la même fréquence avec un objectif de prioriser et de suivre les plans d'action sur les risques identifiés. Si vous permettez la diapo suivante, donc on arrive à la démarche de mise en œuvre. Là, il y a des outils appropriés pour entamer la mise en œuvre des plans d'action. Donc l'étude est là, réaliser un certain nombre de, de livrables pour documenter cette phase de, de mise en place des plans d'action mis en œuvre. Donc, il y a peut-être besoin d'adaptation, donc on verra ensemble tout cela lorsqu'on va passer en revue les différentes actions. Le, les outils donc, qui ont été proposés, là c'est juste un exemple euh, concernant le plan d'action pour le traitement des risques, par, par exemple… Euh, il y a toujours donc un code action, l'intitulé de l'action, le descriptif, les modalités de réalisation avec les acteurs concernés. Si je prends euh, l'action de recours à des nouvelles techniques d'achat public, donc le descriptif, c'est la réalisation d'un benchmark des meilleures pratiques euh, en termes de modalités d'achat public. Si vous pouvez revenir à la, la diapo précédente, donc afin de doter les acheteurs euh, d'une boîte à outils, nécessaire, là, excusez c'est prévu la réalisation d'un benchmark, donc des meilleures pratiques. Là, donc, on a demandé au managers des risques de partager un document là-dessus euh, pour voir donc quelles sont ces meilleures pratiques donc, pour servir comme source pour les acheteurs publics et pour il y a également une action prévue concernant euh, la mise en place des indicateurs de pilotage de la fonction achat. Euh, L'action qui est prévue, c'est l'introduction euh, des indicateurs d'activité, des indicateurs de performance relative à la fonction d'acheteur public au regard des objectifs assignés. Euh, là donc il y a besoin de mettre en place des indicateurs de permanence, je peux vous accompagner pour vous proposer quelques indicateurs euh, des indicateurs de coût, des indicateurs non non là, si vous pouvez revenir à la diapo concernant donc le plan d'action merci, non non, précédente merci, le plan d'action de traitement des risques euh, là donc vous voyez dans la le deuxième euh, dans la deuxième ligne donc, l'instauration des indicateurs de pilotage de la fonction d'achat. Donc, on va définir ensemble quelques indicateurs de performance. Donc, on aura des indicateurs de coût, des indicateurs de délai, des indicateurs liés euh, aux fournisseurs, peut-être le taux de renouvellement. Excusez-moi, donc, donc, on est dans la, la diapo plan d'action pour le traitement des risques. Donc, on aura des indicateurs concernant les fournisseurs, par exemple, le taux de renouvellement de ces fournisseurs, euh, le, le taux de participation, c'est-à-dire ou bien le taux de conformité euh, des offres pour, euh, par appel d'offres. Donc, on, on va retenir une moyenne concernant le taux de conformité, les taux de participation. Là, c'est des indicateurs de performance qui renseignent sur le degré euh, de confiance vis-à-vis euh, à, -vis à l'acheteur public. Donc, le degré de transparence également. Euh, également, on aura des indicateurs de performance liés aux coûts. Donc, on, on va comparer les coûts par rapport à l'estimation, par rapport à, à, des, à des années antérieures pour des dépenses courantes. Euh, là, donc, on peut envisager plusieurs indicateurs. Donc, on va travailler ensemble pour mettre en place cette grille d'indicateurs. Là, vous voyez que l'action, est générique. Donc, il y a toujours... Euh, <coughs> besoin de détailler le contenu de cette action et l'adapter en fonction du contexte des acheteurs publics. Euh, là, on parle d'un benchmark des meilleures pratiques. Quelles sont ces meilleures pratiques Donc, on devrait définir ces meilleures pratiques. Il y avait une expérience antérieure concernant le forum de la, la performance qui regroupait euh, les acheteurs publics des différents départements industriels et qui essaie de partager les bonnes pratiques entre acheteurs publics. Euh, donc, il y a besoin de mutualiser ces pratiques euh, et servir comme source d'inspiration au niveau de chaque acheteur public. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, L'outil qui a été réalisé également dans le cadre de cette étude, c'est le canevas de suivi du plan d'action. Là, on a le code d'action, l'intitulé de l'action, le descriptif de l'action. Là, c'est le tableau de bord que vous allez renseigner. L'entité responsable, la date de début de l'action, fin de l'action, le taux de réalisation et les, les observations concernant donc chaque action. Là, c'est le canevas qui devrait normalement être renseigné, consolidé et envoyé à la TGR. Euh, mais il y a toujours besoin de décliner cette action en plusieurs. Donc, pas... Donc, on va retenir l'action, mais il y a toujours besoin de l'adapter, de les décliner sous forme d'action opérationnelle. S'il vous plaît, la diapo suivante concernant les contrôles permanents. Donc, on a dit que huit risques ils ont fait l'objet de, de fiches de, de contrôle permanent avec le code risque, la criticité des risques, la typologie. Et puis, quels sont les contrôles qui devraient être mis en œuvre au niveau des acheteurs publics Là, c'est des outils de contrôle interne qui devraient normalement être euh, mis en œuvre au niveau des acheteurs publics. Si je prends ce risque, concernant le retard dans l'expression des besoins, donc il y a la vérification de la mise en œuvre du protocole, euh, les besoins émis par les différentes entités et puis les différents contrôles envisageables. Donc, on va finir avec la démarche de mise en œuvre. Donc, pour euh, le premier reporting sera envoyé le premier trimestre à la fin du premier trimestre 2022 mais il y a des actions à moyen terme qui devraient normalement être lancées dès maintenant pour pouvoir euh, avoir des, des résultats euh, sur le court terme si, si je, je, je parle par exemple donc des modalités de bien de partage des bonnes pratiques euh, les indicateurs de performance là on peut déjà Pensez à mettre en place des indicateurs, des tableaux de bord et mesurer à la fin donc, de, du trimestre les valeurs. Donc, on peut mettre en place des valeurs cibles et voir le degré d'évolution de ces indicateurs. Donc, dans un premier temps, il y a un travail avec les référents risques des administrations publiques. Donc, c'est une démarche qui est évolutive et par la suite, euh, donc, pour l'année 2023, il y aura l'intégration des collectivités territoriales et des établissements euh, et entreprises publiques dans cette démarche de mise en œuvre des plans d'action. Donc, il y aura une évaluation euh, pour euh, ajuster euh, la démarche, donc voir quels sont donc, les points forts, les points faibles et les problèmes euh, relatifs à la mise en œuvre des plans d'action et capitaliser sur cette première expérience pour l'améliorer au profit des collectivités territoriales et établissements et entreprises publiques. Je vous remercie pour votre attention. Donc, s'il y a des questions...